Hey salut à tous Alors comme vous le voyez j'ai gardé la casquette et les lunettes un petit peu en continuité de la pr vidéo précédente à propos de mon analyse personnelle sur la traduction de lightsaber en sabre à laser. Je me suis dit que ce serait pas mal de, de rester dans le style. Je voulais faire cette vidéo pour répondre aux différentes remarques qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de commentaires similaires et des remarques très pertinentes. Du coup je me suis dit que ce serait intéressant de vous répondre directement dans une vidéo. Plutôt que de répondre à chacun à chaque fois la même chose ou faire du copier-coller pour les différents commentaires. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente je vous invite à la regarder histoire de comprendre un peu tout le schmilblick. Et sinon c'est pas grave hein. vous pouvez quand même rester. Regardez seulement celle-ci, en faites comme, hein, comme vous voulez, comme vous voulez. Premièrement je vais vous parler d'une petite erreur que j'ai faite et pour ça je vais reprendre ce que j'avais dit dans le commentaire euh, que moi j'ai mis sur euh, sur la vidéo justement, où je précisais que toutes les informations que je donnais provenaient en réalité de l'univers canon de Star Wars et pas l'univers étendu. Parce que je parle de l'univers étendu, étant donné que j'improvise tout mon texte dans ce genre de vidéo, c'est possible que je m'emmène les pinceaux comme là. Et là je tenais à le dire, je me suis trompé. Je parlais bien de l'univers canon de Star Wars et quand je dis ça ça veut pas dire que c'est le plus sexy mais ça veut dire celui qui est officiel. Avant que Disney ne rachète Lucasfilm en 2012, il y avait énormément d'oeuvres qui étaient créées en parallèle de l'univers de base de Star Wars, donc euh, les épisodes 1 à 6 et la série The Clone Wars qui a été créée avant le rachat de Disney. Et toutes les œuvres avant ça qui ont été inspirées de l'univers de Star Wars, mais qui n'étaient pas vraiment officielles, on appelait ça l'univers étendu. Les auteurs étaient plus ou moins libres de créer différentes théories, de créer le, leurs petites histoires autour de ça. Et Lucasfilm, la société de production de George Lucas, a toujours considéré que c'était intéressant d'avoir cet univers étendu, que ça rajoutait quelque chose en fait à l'univers de base de Star Wars, mais qui n'était pas nécessaire et officiellement rattaché à l'univers de base. Dans cet univers étendu c'est des romans, des BD, des jeux vidéo et on a des histoires qui se déroulent avant et après l'univers de base de Star Wars. Donc on a aussi des histoires avec Luke, avec Anne, avec Leia euh, après l'épisode 6, qui existait déjà avant l'épisode 7, Le Réveil de la Force Quand Disney a racheté Lucasfilm, ils ont tout de suite prévu de faire un épisode 7, donc faire la suite du Retour du Jedi, et ils ont demandé de faire un peu le ménage, de faire un peu le tri pour qu'il y ait un peu de cohérence justement dans l'histoire pour que eux puissent créer justement après ça différentes histoires, euh, différents comics différents romans etc qui puissent imbriquer sur l'histoire de base et que c'est une certaine cohérence. Donc Lucasfilm a fait le ménage et ils ont considéré toutes les oeuvres qui étaient simplement inspirées de l'univers de base comme étant légendes. C'est ce qu'on appelle Star Wars Legends. Donc ça fait partie d'un univers non officiel. Incluant notamment et ça ça concerne différentes remarques qui étaient sur la vidéo, les sabres lasers qui sont fabriqués avec des cristaux synthétiques. On va préciser que les sabres laser rouges ça pouvait être fabriqués avec des cristaux synthétiques de couleur rouge. Et ça, ça fait partie de l'univers non officiel, des Star Wars Legends. Et à ce moment-là, quand ils doivent choisir l'univers officiel, ce qu'on appelle du coup le canon de Star Wars, ils décident simplement d'inclure les six films de base. Le film The Clone Wars, qui est sorti en 2008, et la série animée et télévisée Star Wars The Clone Wars, qui est aussi une création de George Lucas. Ça y est, j'ai de nouveau le côté lumineux de la force qui m'éblouit. Le soleil, tu saoules. Et Lucasfilm précise en 2014, donc deux ans après le rachat de Disney, je vous donne la phrase exacte. Ces histoires... Qui ont été choisis, donc, sont les objets inflexibles de l'histoire de Star Wars. Ce sont les personnages et les événements avec lesquels tous les autres contes doivent s'aligner. Et c'est ça la déclaration officielle. Et à ce moment-là, ils étaient déjà en train de créer la nouvelle série Star Wars Rebelle, qui fait aussi officiellement partie du canon. Et c'est pour ça que c'est à partir de ces histoires-là, et pas d'après les histoires qui se sont inspirées de l'univers de Star Wars, qu'il faut maintenant s'aligner. Et c'est pas évident, parce qu'il y a certaines histoires qui font partie de l'univers étendu, qui sont très intéressantes, qui sont très bien écrites, qui pour certains sont même mieux que les nouveaux épisodes. Concernant la suite non officielle, du coup, de ce qui se passe après l'épisode 6. Et alors on pourrait dire que ça arrange bien Disney, c'est vrai, ça arrange bien Disney, je pense, effectivement, de, de pouvoir avoir le contrôle sur les histoires, et c'est clairement ce qu'il voulait. Et alors il faut savoir que Kathleen Kennedy, la nouvelle présidente de la société Lucasfilm, oui, c'est plus George Lucas qui est directement aux commandes, Kathleen Kennedy, qui a donc participé à la, la production des derniers épisodes, euh, sur laquelle on a tendance à, à cracher, à dire qu'elle a fait du mauvais travail, c'est pas Disney qui l'a mise aux commandes hein, de la société, c'est Lucas, c'est George Lucas qui l'a mise aux commandes. Elle ne savait pas, en fait, que Disney allait racheter la société. Elle n'était pas encore au courant. Officiellement c'est ce qu'on dit, et c'est une amie de George Lucas depuis longtemps, elle a participé à la production d'Indiana Jones notamment, du coup elle était aussi au coude à coude avec George Lucas et Steven Spielberg. Et elle a quand même participé à la production de certains films qui, qui je pense sont restés bien, bien ancrés dans votre cœur, notamment E.T., Poltergeist, La quatrième dimension, Gremlins, Retour vers le futur, voilà, c'est pas non plus n'importe qui, même si on pourrait lui reprocher certaines choses à cause des derniers épisodes. Effectivement. Et bien entendu, tout ce qui est sorti après 2014, et qui est sous le contrôle de Disney, fait bien entendu partie de l'univers officiel. Donc tous les romans, toutes les BD, tous les comics, toutes les séries qu'il pourrait y avoir, euh, les films, etc. Et leur but, c'est d'étendre cet univers avec cette cohérence. Cohérence prétendue, qui m'embête un petit peu, si vous avez vu la dernière vidéo, pour les derniers épisodes, et je vais de nouveau vous en faire part un petit peu. Ouh voilà tout ce petit baratin très chiant pour vous donner quelques précisions sur ce que c'est réellement du coup le canon de Star Wars donc l'univers officiel et l'anciennement univers étendu, ce qu'on appelle maintenant Star Wars Legends, ça va donc nous servir pour la suite enfin surtout à moi, pour répondre à vos différentes remarques le plus clairement possible avec cette base là, mais sans remettre en cause la qualité des histoires de Star Wars Legends Petite parenthèse avant de continuer pour répondre à différentes remarques qu'il y a eu à propos du sujet de la vidéo qui était la mauvaise traduction du terme sabre laser. Plusieurs fois on m'a fait la remarque, ah mais t'aurais pu parler aussi du titre du film tout simplement Star Wars en changé en la guerre des étoiles. J'en parlerai dans une autre vidéo je pense, parce qu'il y a moyen de parler de beaucoup d'autres titres de films où il y a <rire> eu pas mal de peut-être d'erreurs ou alors ouais, de choses un petit peu étonnantes qui ont été faites par rapport à la traduction. Après concernant les autres noms ou les autres termes qu'il y a dans l'univers Star Wars, pareil je pourrais faire une autre vidéo, je kiffe là faire des vidéos pour parler de cinéma. Hein. Moi j'ai fait des études dans le cinéma. Pour moi, il n'y a aucun problème pour faire plein d'autres vidéos sur ce sujet-là. Ça me permettra même de rentrer dans ce type de vidéo là concernant le cinéma ou même les séries, encore plus en voyant l'intérêt que vous y portez. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. très hey, nouveau le soleil vous avez été pas mal à me parler de la prononciation de sabre laser donc c'est vrai effectivement dans le processus de recherche et d'édition des termes qui vont être utilisés pour le doublage français on recherche en général des mots qui vont correspondre au mouvement de lèvres donc vous avez été beaucoup à me dire oh, on dit sabre laser parce que c'était le plus proche de lightsaber hein. sabre laser mais là j'ai envie de vous dire que sabre lumière ça passe très bien aussi au niveau du mouvement des lèvres que lightsaber sabre lumière après vous allez me dire que sabre lumière ça veut rien dire etc Mais bon ça on s'en fiche hein. je veux dire on crée des mots pour un L'univers de science-fiction. Il y a une personne qui a fait une remarque très pertinente qui précisait qu'il qu était là lors de la sortie des premiers Star Wars à l'époque et qu'à ce moment-là, tout simplement, le terme sabre laser, enfin, tout ce qui concernait les lasers à cette époque-là dans l'univers de la science-fiction, ça, ça crée un, un certain engouement par rapport à tout ce qui est justement puissance et destruction. Ça avait plus de cohérence d'appeler ça sabre laser par rapport justement aux spectateurs qui allaient regarder le film. C'est ce que je précisais dans la première vidéo. Ça donne une image plus claire pour quelqu'un qui ne connaît pas l'univers de Star Wars. -dire, ah, sabre laser, c'est un truc qui coupe et qui fait mal. Alors qu'un sabre lumière, voilà, il y a moins d'engouement sur le coup, mais la signification est quand même plus cool vous avez été aussi très nombreux à me préciser que le sabre-laser, c'est juste une arme technologique, euh, voilà, dans un univers de science-fiction, donc euh, c'est tout à fait normal d'appeler ça euh, laser, enfin, de mettre le terme laser dedans. Surtout que laser, officiellement, c'est quand même de la lumière. Alors j'ai envie de vous dire oui, et puis ça fait une certaine résonance par rapport à ce que j'ai dit précédemment, par rapport au, au terme sabre-laser, que tout le monde peut visualiser très simplement. Mais là, quand j'expliquais ce que c'est un laser, et le sens de lumière dans la signification profonde, justement, de l'univers, maintenant, officiel de Star Wars, c'est pas une différence de technologie. Ça aurait pu s'appeler lumière aussi dans le sens technologique du terme. Le laser, c'est simplement une amplification de la lumière. Mais, et de la même manière que quelqu'un a fait cette remarque très pertinente, le sens de lumière ici, c'est plus un sens euh, religieux ou spirituel. C'est-à-dire que la, la force, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose de spirituel. Les Jedi forment d'une certaine manière une sorte de, de, de religion. Ils sont habillés comme des moines. Ils ont plutôt un style de samouraï avec des kimonos et avec leurs sabres. C'est un mélange de tout ça. C'est des moines en même temps des guerriers samouraïs qui utilisent des sabres. Et il y a toute cette notion spirituelle de la force, de cette chose mystérieuse qui nous entoure, qui relie les humains, qui relie les choses, la pierre, etc. Et étant donné que pour activer le cristal qui est à l'intérieur du sabre, euh, il faut faire appel à la force, ça a quand même du sens de manière religieuse, spirituelle ou mystérieuse comme vous voulez, d'appeler ça lumière, puisque le sens de lumière a euh, quand même une connotation plus grande dans ce domaine là. Il faut se tourner vers la lumière, la lumière qui guérit, la lumière qui sauve, et on parle bien du côté lumineux de la force et le côté obscur, qui est vraiment cette notion forte dans le terme lumière, plus forte que dans le terme laser. Et je rebondis là-dessus pour répondre à d'autres remarques qu'il y a eu en très grand nombre aussi, avec des personnes qui ont peut-être mal compris ce que j'ai dit. Alors, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé. Je suis peut-être pas assez rentré dans les détails, ou j'étais peut-être trop, je sais pas, émoustillé. Vous avez été beaucoup à me dire, mais si, n'importe qui peut utiliser le sabre laser, il faut pas forcément faire appel à, à la force pour l'allumer et pour faire quelque chose avec. Et vous avez été très nombreux à me citer l'exemple de Han Solo. Dans l'épisode l'empire contre-attaque, Luke est quasiment en train de mourir à cause du froid. Donc, Han prend son sabre laser, et il l'allume, tout simplement, et il ouvre le ventre du Tonton. Et après, il peut mettre Luc dedans, voilà et Luc est sauvé grâce à ça. Et vous avez été beaucoup à me dire, mais du coup, Anne il peut l'utiliser, euh, N'importe qui peut utiliser un sabre laser. Le général Grievous, ce droïde aussi, il utilise quatre sabres lasers. Il arrive très bien à s'en servir, alors que c'est un droïde. C'est pas vraiment un droïde d'ailleurs, c'est un cyborg en fait, puisqu'il a une part de lui qui est une part organique qui est vivante. Pareil pour Finn, quand moi je précisais qu'il était pas censé pouvoir l'utiliser correctement, ça voulait pas dire qu'il qu qu n'est pas censé pouvoir l'allumer. C'est pas ça que je voulais dire. N'importe qui peut allumer un sabre laser. Quand les Jedi ou les Sith fabriquent leur sabre laser, c'est pas juste une petite poignée avec un cristal dedans et ils le prennent, ils font au nom de la force tu vas t'allumer ou au nom du côté obscur je sais pas quoi, le sabre va s'allumer. Non, il y a un bouton dessus. Et pourquoi il y a un bouton Ce qui se passe quand ils appuient sur le bouton, c'est simplement le sabre laser qui s'ouvre et l'énergie du cristal qui est amplifiée par justement la conception du, de la poignée, donc du sabre, est projetée de manière droite pour former une lame. Et c'est l'énergie du cristal qui forme la lame. Je me dis, on pourrait même plutôt appeler ça un sabre d'énergie, Power Sword ou Power Cyber, parce que c'est l'énergie de force qui est dans le cristal qui sort sous la forme d'une lame. Et ce serait beaucoup plus logique qu'un simple faisceau lumineux. Et ce serait donc plutôt une forme d'énergie, de la force qui se matérialise sous nos yeux. Donc n'importe qui peut allumer un sabre laser, l'activer et faire sortir la lame et s'en servir. Je suis tout à fait d'accord avec ça, il n'y a aucun problème avec ça. Moi ce que je précisais c'est la maîtrise du sabre laser Parce qu'encore une fois comme je l'expliquais dans la vidéo précédente Pour que le cristal soit actif Il faut qu'il soit réveillé par la force Par un Jedi lors de sa formation Et il y a un lien très fort qui est fait entre le cristal Et le Jedi qui a fabriqué le sabre laser Dans sa formation le Jedi va chercher le cristal Et il ressent l'appel du cristal qui doit trouver le cristal qui lui correspond Et fabriquer le sabre laser qui lui sera euh, attribué Et enfin, Là je vais vous donner un exemple Qui va peut-être vous encourager à regarder euh, la série The Clone Wars Qui fait partie du canon Qui a été créé par George Lucas avant le rachat de Disney, et qui donne donc des informations inflexibles maintenant à l'histoire de Star Wars. Dans la saison 5 de The Clone Wars, on voit des jeunes Jedi qui sont accompagnés de Ahsoka Tano, l'apprenti d'Anakin Skywalker, si vous ne le saviez pas, et ils sont chez un forgeron officiel de sabres laser qui est un droïde, qui a une connaissance extrêmement importante de la conception des sabres lasers, puisqu'il fait ça depuis très très très longtemps. Et je précise juste que les jeunes Jedi ont déjà récupéré leurs cristaux juste avant ça. Et dans cette scène, quand ce charmant droïde, et qui est très très sympathique, et qui moi me plaît énormément, parle des de sabres lasers, il parle précise bien, dans sa connaissance justement de toutes les guerres, les batailles, etc., qui ont été euh, vécues par les Jedi, il précise bien que le sabre laser, c'est le seul et unique véritable allié du Jedi. Donc plus que ses amis, et plus que les autres Jedi. Et après, il demande au petit Jedi, mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne Et là, il prend un des cristaux que les enfants lui ont ramené, il le regarde, il se dit, ah c'est bien, vous avez ramené les cristaux, mais ils sont inutiles si vous ne leur insufflez pas la vie. Et là, il leur demande, est-ce que vous savez comment les réveiller avec l'aide de la force hmm. Et les petits lui font... Et donc cet exemple-là fait partie de l'univers officiel de Star Wars. C'est l'explication officielle validée par Lucasfilm. Il faut s'en tenir à ça. Même si les histoires de Star Wars Legends avec les cristaux synthétiques... Personnellement, euh, je joue de temps en temps à euh, Star Wars The Old Republic, et on peut euh, fabriquer des sabres laser de différentes couleurs comme on veut. Ça me dérange pas du tout, hein. je suis pas en train de me rebeller contre ça. Je suis simplement en train de dire que ça fait partie maintenant de ce qui a été officialisé dans l'histoire. Donc euh, c'est ça, l'explication. Pour répondre maintenant aux différentes personnes qui se sont offusquées quand j'ai précisé que Luke n'aurait pas dû jeter son sabre laser, je me suis mal exprimé en disant que c'était son sabre laser. C'est pas son sabre laser, effectivement, c'est celui de son père, qu'il a perdu au moment de se faire couper la main par Dark Vador, donc le sabre est tombé. Et c'est Ray qui l'a retrouvé, comme par hasard, dans un coffre en plein milieu d'une pièce. Personne d'autre ne l'a trouvé ce coffre-là, il n'était pas planqué au fond dans des étagères, il était en plein milieu d'une pièce et personne ne l'a jamais trouvé, mis à part elle. Donc c'est merveilleux, ça aurait été plus sympa qu'elle le trouve au fin fond d'un truc bien caché plutôt qu'en plein milieu d'une pièce. Bon, ça encore mon avis perso sur. Un petit point euh, scénaristique qui euh, aurait pu être changé. Enfin bref, encore une fois, je ne prétendais pas dans, dans mon explication que Luke n'aurait pas pu jeter son sabre laser. Il dit, il n'aurait pas dû le jeter comme ça. Il aurait pu le jeter d'une autre manière. Là, dans la scène, c'était clairement pour un effet comique. Clairement pour faire un style Marvel. Voilà, on s'attend pas à ce truc. De toute façon, le film, ce film-là est bourré d'éléments inattendus et c'est fait exprès pour perturber les spectateurs. En soi, moi, j'ai rien contre. Hein. Moi, ça me fait plaisir. En général, je considère que l'un des principaux intérêts d'un film, c'est de nous surprendre, de nous raconter une histoire qui nous touche, mais en même temps de nous surprendre surprendre un petit peu. Sauf que là, c'est tout au long du film et c'est souvent fait de manière maladroite. Comme là précisément, Luc je comprends bien qu'il soit en exil, qu'il soit euh, dépressif, qu'il ait vraiment un problème euh, avec la force, etc. Mais euh, non, je considère qu'il aurait pas dû le faire comme ça. J'aurais préféré qu'il rende le sabre ou qu'il le laisse tomber, qu'il le laisse tomber comme ça, tac, tout simplement. Euh, et on se dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas le sabre et Là, le fait de le balancer en arrière, c'est amplification d'un effet comique. C'est vraiment dire, oh, regardez, vous y attendez pas, il le balance en arrière. <rire> par rapport à tout ce que je dis, par rapport à la formation d'un Jedi, le sabre laser a une importance capitale. Et ça, même si le Jedi est en dépression il est censé garder ça encore une fois je précisais que Obi-Wan euh, n'arrête pas de le dire à Anakin et quelqu'un m'avait dit dans les commentaires ouais bah finalement voilà il le dit une fois comme ça vite fait il ne peut pas le perdre parce que c'est son arme mais... et ce serait chiant d'en refabriquer un autre voilà c'était vite fait dit comme ça et tout non non le soir même où j'ai lu ce commentaire où quelqu'un m'a dit ça, j'ai regardé un épisode de, de Clone Wars. Euh, Obi-Wan et, euh, et Anakin se retrouvent dans une caverne. Et Anakin, il euh, y a un rocher qui tombe ou je sais pas trop quoi. Il s'évanouit je crois. Et puis euh, son sabre laser tombe à côté de lui. C'est le comte doku qui récupère son sabre. Et la première chose que dit Obi-Wan quand les deux se réveillent, il vient vers lui. Il dit ça va oui. Il est où ton sabre laser Quasiment le premier truc qu'il lui dit. Et Anakin, il dit, ouais, je l'ai paumé et tout. Et Obi-Wan il est en train de s'énerver. Mais... Il arrête pas de lui dire tout le temps hein, quand Luke jette son sabre laser comme une merde. En encore une fois, pour moi ça me choque, parce qu'il y a une signification très importante, lightsaber, le sabre lumière, c'est la lumière, le côté lumineux de la force, c'est le véritable allié du Jedi et Luke a toutes les raisons de respecter le sabre de son père, car finalement son père sauve Luke et montre qu'il a encore du bon en lui et qu'il n'a pas totalement sombré dans le côté obscur de la force donc Luke, d'une certaine manière, par respect pour son père, avec qui il s'est réconcilié et qui l'a sauvé, ils se sont sauvés tous les deux d'une certaine manière, il aurait dû faire attention à ça et par rapport à ça, j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit oui mais il faut comprendre, Luke, il était en dépression, il a décidé de se couper de la force, il était vraiment dans un état de, voilà, de, de, de, de sombritude totale, euh, voilà. Oh, je me moque un peu, c'est pas gentil, mais encore une fois, je vais vous donner mon, mon avis là-dessus, hein, c'est mon humble avis, hein, voilà, mon, ma petite analyse perso. <rire> ok, Luc est en exil en dépression, pourquoi parce qu'il avait ressenti qu'il y avait le côté obscur dans Ben, donc le fils de Anne et de Leia. Il a vu qu'il y avait des choses terribles qui allaient se passer. Et du coup, il s'est dit, je, voilà, dans un moment de faiblesse, il faudrait peut-être que je le tue pour en finir tout de suite avec ça. Ben a vu que son maître a voulu le tuer, du coup, euh, il décide de tuer euh, les autres apprentis de Luke et d'en prendre certains pour les emmener avec lui et de les emmener, du coup, euh, on sait pas, euh, pour former peut-être une petite escouade de To Be Free du côté obscur, je sais pas. Voilà, Luke est très très triste et du coup, il refuse tout revenant de la force. Et bah ben ça, moi j'ai du mal à l'avaler. Pourquoi Parce qu'il y a deux autres personnes très important Star Wars qui était aussi en exil et qui était face à un échec terrible. C'était Yoda et Obi-Wan. Et je veux pas dire mais l'échec qu'ont subi Obi-Wan et Yoda est quand même sacrément plus badass que celui de Luke. Hein. C'est pas comme si Yoda il était euh, responsable du conseil des Jedi, de, de, de, de la protection de la République, etc. Et que tout a été détruit tout a été détruit. Les jeunes Jedi ont été tués par celui qui aurait dû être l'élu. Donc pour Obi-Wan, t'imagines la souffrance que c'est, et même on le voit dans l'épisode 3 et c'est vachement bien retranscrit. C'est un échec total. Toute la foi qu'ils avaient placée dans l'être élu a été complètement écrasée. La situation a totalement été retournée. Celui qui aurait dû rapporter l'équilibre dans la force, au moment où ils y pensaient, puisque c'est quand même Dark Vador, donc Anakin, qui remet l'équilibre dans la force, puisque c'est lui qui tue l'empereur, et la, la dévastation de l'ordre Jedi est due à Anakin, l'apprenti d'Obi-Wan, qui l'a côtoyé pendant de nombreuses années. Et Yoda de son côté, il a perdu contre Dark Sidious. Il doit partir en exil, il ne peut plus rien faire, Et il est déçu, il est complètement déprimé, mais est-ce que ces deux Jedi ont pour autant renoncé complètement à la force Ils ont beau avoir un, des caractères un peu difficiles, on sent qu'ils ont vécu des choses très, très compliquées et très dures pour eux, ils gardent espoir. Au-delà du fait que Luke est trop vieux pour commencer sa formation, et Yoda le précise très bien, probablement que Yoda considère que la sensibilité qu'il peut avoir avec la force et d'apprendre tout ça, ça sera trop difficile pour lui, psychologiquement, d'assimiler ces choses-là, parce qu'il a un vécu, un passif, une expérience plus grande de la vie, il y aura peut-être plus de doutes qu'un enfant qui assimile les choses très rapidement et qui a plus de facilité à croire en des choses extraordinaires. Mais il le fait quand même, il y croit quand même, il lui montre, il lui explique tout ce que c'est la Force, etc. Voilà. On sent quand même une certaine lourdeur, et une certaine tristesse dans le cœur de Yoda, mais il le fait quand même. Et il croit quand même, il lui explique quand même, et là c'est encore une chose qui moi me perturbe, là où Yoda et Obi-Wan, qui croient encore en la Force, et encore ce respect-là pour la Force, mais considèrent que Dark Vador a totalement sombré, il n'est plus un espoir du tout. Obi-Wan précise bien que pour lui, Anakin est mort, il n'y a plus de Anakin en Dark Vador. Yoda aussi considère que c'est plutôt Luke, l'espoir, ou alors Leia, il parle de Leia aussi comme un autre espoir. Ils ont perdu... Euh toute confiance et tout espoir en Dark Vador. Mais qui est-ce qui croit en Dark Vador Enfin, qui est-ce qui croit en Anakin encore C'est Luke. Jusqu'à la fin, Luke. Luke, c'est le seul qui croit encore qu'il y a du bon en lui. C'est ce qu'il précise, il y a du bon en vous. Et pour moi, c'est une incohérence totale avec ce qui se passe après par rapport au personnage de Luke, qui, lui, était le seul à croire que Dark Vador avait encore du bon en lui, alors que c'est sans doute l'un des pires assassins parmi le côté obscur, même si Dark Sidious est aussi terrible. Alors que Ben, quand on voit Kylo Ren, qui semble... Voilà... Il est un peu méchant, un peu gentil, on sait pas trop. Bon, il bute son père quand même. On a quand même l'impression qu'il est tiraillé avec Rey. Il y a toujours cette histoire de, il sait pas trop, on dirait qu'il est gentil. Je trouve que le côté obscur dont parle Luke quand il dit qu'il a vu le côté obscur en lui, ben, je trouve qu'il est pas assez représenté, pour moi. Il est censé être bien pire que Dark Vador. Donc pour moi, dans mon analyse personnelle, je considère que Luke ben, ne devrait pas être autant en dépression que ça par rapport à ce qu'il a vécu. Surtout qu'il est normalement censé être encore en communication avec Yoda ou avec Obi-Wan et ils auraient pu très bien lui, lui, lui parler de ça, le, le, le raisonner par rapport à ça. Alors oui, mais il s'est fermé à la fin complètement etc. Oui, non mais pour moi c'est pas vraiment concevable. Alors je pense qu'effectivement ils ont voulu amplifier l'aspect dépressif de, de, de Luc pour qu'on voit quelque chose de nouveau etc. Mais je trouve que ça a été fait de manière maladroite et ça aurait pu être amené de manière beaucoup plus cohérente justement. Alors c'est étonnant par rapport à, au fait qu'ils aient voulu justement apporter de la cohérence dans cet univers là finalement en créant un univers canon en se plantant un petit peu par rapport à ça. Ouais. et en se plantant quand même aussi par rapport aux compétences euh, voilà. la maîtrise du sabre laser de Finn et Rey qui peuvent utiliser le sabre qui ont sans doute des compétences de combat Rey avec son bâton Fine de par son expérience de militaire et ce qui me dérange moi c'est la maîtrise du sabre laser Rey et Finn ne devraient pas pouvoir rivaliser comme ça avec Kylo Ren Kylo Ren qui n'est pas un site parce que j'ai dit que c'était un apprentissage mais non c'est pas du tout un site les sites n'existent plus pour l'instant Petite anecdote sympathique, d'ailleurs en parlant de Kylo Ren et de son sabre laser, certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi est-ce qu'il a une lame qui part en haut et en même temps des lames qui partent sur le côté comme si ça formait une garde. Et la raison c'est pas juste le style, former enfin, une espèce d'épée qui permettrait effectivement de se défendre si un coup arrive sur le côté, c'est simplement pour gérer plus efficacement l'énergie du cristal qui sort. Parce que le cristal rouge de Kylo Ren est un cristal fissuré, donc c'est un cristal qui est instable. C'est pour ça que la lame d'ailleurs elle vibre d'une manière différente... Et cette instabilité du cristal fissuré fait qu'il est nécessaire d'avoir des évacuations sur le côté pour que l'énergie puisse se propager quand c'était la justification officielle pour pouvoir faire un design beaucoup plus stylé. D'où est-ce que Kylo aurait pu obtenir ce cristal Ça, on n'a pas de version officielle pour l'instant. Étant donné que c'est un fan incontesté de son grand-père Dark Vador, il en a même récupéré le casque, il a peut-être récupéré le sabre laser de son grand-père, le cristal qui était dedans, et le cristal était abîmé, il en a fait un sabre laser à sa manière, voilà. Ça pourrait être sympa, mais c'est pas officiel. Toutes ces explications, des théories, de... ah ouais, moi je trouve ça intéressant, j'aime bien quand on creuse comme ça. Je suis un peu de travers sur l'image, j'ai l'impression, genre... En tout cas, normalement, il faut quand même cette maîtrise, cette connaissance, cette formation dans la force pour pouvoir euh, maîtriser euh, complètement et efficacement son sabre laser. Et là, encore une fois, vous allez me parler du général Grievous, euh, qui, lui, peut utiliser des sabres lasers. Alors déjà, Grievous n'est pas un droïde complet, c'est comme je disais précédemment, c'est un cyborg, puisqu'il a une part euh, d'être vivant en lui, qu'il a peut-être une certaine sensibilité à la force, on ne sait pas. Mais en tout cas, il compense énormément. C'est-à-dire qu'il est toujours obligé d'utiliser deux ou quatre sabres lasers pour se battre contre un maître Jedi. Par contre, je remets ça sur le tapis, mais je considère que Rey n'aurait pas du tout n'aurait pas, pas du tout dû être en capacité de vaincre Kylo. Je conçois qu'elle peut avoir une sensibilité à la Force. Anakin avait un taux incroyable de des fameux midi-chloriens, donc, qui permettent d'avoir cette sensibilité à la Force, et Luke a aussi commencé une formation très tard, et avait quand même les capacités de devenir un maître Jedi, et donc eux avaient déjà la capacité extraordinaire de devenir de très grands Jedi, avant que Luke ne tombe en dépression pour pas grand chose, hein, le pauvre petit chou. Mais eux, au tout début, sans avoir eu une petite explication de ce que c'est la Force, ils n'étaient pas vraiment capables de déplacer des objets, ou euh, d'avoir euh, une certaine sensibilité avec d'autres êtres vivants, etc. Et surtout, ils ont perdu leur premier gros combats avec des gros méchants Anakin a perdu comme une grosse bouse contre le comte de Kou dans l'épisode 2 et Luke a perdu son combat aussi contre Dark Vador hein. et il a perdu je suis méchant quand même hein. il a perdu le sabre laser de son père il a perdu sa main et là alors que Kylo vient de tuer son père et donc il a fait un pas de plus dans le côté obscur de la force qu'il y a une formation derrière lui et tout Bah ben non il se fait battre par Rey. Rey qui a une sensibilité extraordinaire à la force, qui arrive à maîtriser la force, sans aucune explication, qui s'entraîne sans Luke Skywalker, qui a une puissance extraordinaire. C'est ce qu'on appelle une Marisou. Une Marissou, c'est un nom qu'on donne à des personnages fictifs qui sont en général beaucoup trop parfaits. Ça aurait été beaucoup plus sympa dans la continuité de l'histoire que Rey perde contre Kylo. Et même s'il n'avait pas gagné avec brio, qui est cette supériorité. Parce que là, avec les deux épisodes, on a l'impression que Rey, elle est super puissante, super badass, et on se dit mais bon, qu'est-ce qu'elle doit faire de plus si elle se bat contre Kylo, elle va sans doute gagner encore. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. du coup. Voilà. Et je trouve que cet aspect-là de l'échec manque énormément dans les films. L'échec, c'est quelque chose avec lequel le spectateur doit s'identifier. Nous, on vit énormément d'échecs dans nos vies, et on a besoin justement de, de s'identifier au personnage principal qui euh, rencontre beaucoup d'obstacles et qui euh, voilà n'a n'est pas la perfection. Euh. Moi, personnellement, j'ai énormément de mal à m'identifier à Rey. Et c'est pas parce que c'est un personnage féminin, c'est parce que j'ai l'impression que pour elle, tout est facile. Je suis rentré beaucoup cette fois-ci dans les détails, dans mon analyse personnelle de Star Wars. Ça avait moins de rapport avec les mots de la langue française, mais je pense que je ferai de plus en plus de petites vidéos comme ça d'analyse de films. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Euh, S'il si manquait des choses, peut-être que je ferai une autre vidéo. J'en sais rien. En tout cas, je sais qu'il y avait moins de choses qui concernent les mots de la langue française dans dans, dans cette vidéo-là. Mais il y aura peut-être plus de vidéos justement en rapport avec le cinéma hein, qui concernent des analyses personnelles et des choses que je pourrais vous dire par rapport à, à mon ressenti sur certains, certains films. Ouais. Donc je pense que vous verrez de plus en plus de, de vidéos de ce genre. -là. Là, mais je continuerai bien entendu à faire des vidéos de langue française, notamment mes petits formats où je vous fais découvrir des mots pas connus hein, donc les, les rien qui sortent du coup tous les samedis à midi. <rire> je reste à l'écoute de ce que vous avez à me dire Même quand vous êtes en opposition avec moi Je trouve ça sympathique Et ça me permet moi aussi après De vous répondre directement en vidéo Merci encore à tous d'avoir pris le temps de m'écouter C'était une longue vidéo Et j'apprécie énormément que vous utilisiez votre temps à écouter toutes les conneries que j'ai à dire N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore Et activez la cloche C'est très important pour recevoir les notifications J'ai des personnes qui n'avaient pas vu que j'avais sorti Une vidéo ou une ou deux vidéos par semaine Ces derniers temps que j'avais repris une activité régulière Ils étaient assez étonnés de voir ça Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour être averti quand je sors une vidéo. Je vous partage aussi mon Tipeee et mon Utip, n'oubliez pas de faire un tour si le cœur vous en dit. Je vous encourage à partager la vidéo, c'est le meilleur soutien que je puisse avoir. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut et un commentaire dans la vidéo, je vous en serai très reconnaissant. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant que la bienveillance soit avec vous. Même si on ne peut pas trop maîtriser un sabre laser avec la bienveillance.